Ouais, tu peux cliquer sur profil en haut, okay. créer un nouveau profil, là tu mets ton nom ici, ouais. tu crées profil, ici. Ouais. et là du coup tu accèdes au réglage rétroviseur volant. Ouais. Je te conseille de régler d'abord ton siège si ouais. tu l'as pas déjà fait. Et si t'es bien, après on peut passer au volant. Ouais D'accord, ouais parce qu'il va garder en mémoire... Euh... Sinon si tu bouges ton siège après avoir réglé ton volant, tu vas vouloir euh, régler ton volant. Voilà, je suis bien. Donc après on passe à... au volant. Et là avec la molette de gauche, tu peux le lever, le baisser. Ou le mettre plus plus vers toi. Ou... Ah ouais, d'accord, Ok. Okay, du coup on peut faire enregistrer et on peut revenir euh, du coup je l'ai fermé mais on peut faire les rétroviseurs on va fermer les portes Hop, je me saute. Voilà. et donc là pareil avec la molette tu peux faire vers le haut vers le bas il ouais, faut les déployer ouais, ouais, ouais, je pense qu'ils sont bien réglés ouais. Non, c'est. Ah. Après c'est faux. Ouais, voilà, sur le côté comme ça. Ok. Ouais, c'est bien. Est-ce si que tu veux faire le droit Pareil. Ah. Non, toujours avec la moelle de gauche. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. On enregistre. Ensuite on peut rajouter ton téléphone comme clé. Ouais. Tu peux être mode d'accessibilité aussi au profil. Euh ouais. Ici. Hop. On peut faire euh, quand on clique sur toi, on peut ajouter l'accès facile. Ça va permettre de régler une position de volant différente pour t'aider, faciliter ta sortie. D'accord. Okay. Euh, ouais. Alors pour le siège, il y a une astuce parce que quand tu fais quand tu actives, là tu n'as que l'accès du volant. Et en fait, pour le siège, il faut que tu mettes ton siège une autre position et que tu actives euh, l'accès facile dans cette position-là. D'accord. ça, ça va garder cette position-là. Ouais, pour garder, c'est juste pour sortir en fait. Ouais, d'accord. Okay. Et là, tu peux par exemple régler la hauteur du volant. Moi, ce que je fais en général, c'est que je le mets tout en haut. Tout en haut. Comme ça, je peux passer les jambes en dessous. Tu aussi, Moi, je ne l'enfonce pas, parce que sinon ça tape dans mes genoux. Ah ouais, t'es grand aussi. Ouais. Ouais, si je l'enfonce. Ouais, ouais peut-être Là, tu peux faire enregistrer. Et du coup, tu as un, un profil toi, un profil accès facile. Et quand tu vas euh, sortir de la voiture, il va passer de Greg à Accès Facile. Et quand tu vas mettre une vitesse, il va passer d'Accès Facile à Greg. Et donc là, si on passe d'un côté à l'autre. Ouais, okay. Et si on remet Accès Facile. Voilà. C'est top ça.